Bougez au travail comme à la maison et bougez grâce aux objets du quotidien. Pour bouger, il n'est pas nécessaire d'investir dans du matériel onéreux et encombrant ni dans un abonnement à la salle de sport. Découvrez nos conseils activités physiques à faire au travail, à la maison ou en extérieur régulièrement. Exercice de renforcement à réaliser dans les escaliers. Les allers-retours. Les groupes musculaires sollicités sont les mêmes à l'aller qu'au retour, mais à la montée, vous travaillerez en concentrique et à la descente en excentrique. Les cuisses et les mollets donneront la composante de freinage qui sera utile à la descente. Les muscles moteurs sont les quadriceps, le triceps sural mollet et les ischio jambiers qui viennent équilibrer et freiner la descente. Vous pouvez varier la vitesse de la montée ou varier l'amplitude en passant une marche par exemple. Les squats de face Cet exercice muscle la sangle abdominale et dorsale, renforce la posture, l'équilibre ainsi que la flexibilité et la mobilité de vos articulations. Pour réaliser cet exercice, montez une jambe après l'autre sur la même marche, les pieds et les genoux vers l'extérieur pour plus d'engagement dans les fessiers puis fléchissez les jambes et poussez les fesses en arrière. Serrez vos abdominaux. Continuez en montant une marche après l'autre ou en sautant les deux jambes en même temps. Les squats de profil. Cette variante permet de renforcer davantage les muscles des cuisses et des fesses. Tenez-vous debout, de profil par rapport à vos escaliers. Un pied sur une marche et l'autre sur la marche supérieure recommencer de l'autre côté. Pensez à pousser les fessiers vers l'arrière et à serrer les abdominaux tout en maintenant votre respiration.